Allô Allô Qu'est-ce que ça dit Il y a quelqu'un sur Internet qui a dit qu'il était une fois il était pas du jeu de rôle. Euh, je... Attends, j'y vais là, je vais le défoncer. <rire> Salut, messieurs, madame, personne non-binaire. Ben voilà, on est reparti pour une nouvelle petite vidéo. Cécile fait suite à la vidéo euh, « Comment écrire un background de personnage Puisque maintenant, on va voir ensemble... Eh bien, un petit cochon, on va voir comment euh, créer un personnage. Donc là, je vais parler de la création technique qui suit les règles de création de personnage. Donc, il va varier selon le jeu en lequel. Parce qu'en fait, quand j'ai parlé du background de personnage, on était vraiment déconnecté des règles de création de personnage. Et là, par contre, on va en parler un petit peu plus utilisation des règles. On va voir ici comment on peut tirer profit de cette création de mécanique de personnage. Non seulement euh, pour minimaxer, <rire> bien sûr, mais aussi pour faire un, un perso mémorable, en fait, pour, tir, voilà, pour tirer le meilleur de ces de règles de création de personnages. Alors, euh, bah déjà, moi, je te conseillerais, si tu veux, de faire des personnages aux valeurs extrêmes. Bon, ça, c'est le principe du minimaxage. C'est que si tu veux avoir un personnage, ben, euh, un magicien super efficient, tu vas lui mettre 18 en intelligence, mais on farce, forcément du coup tu n'auras plus beaucoup de points pour mettre, donc tu vas, tu vas, tu vas baisser des trucs comme la force, quoi. Hein, clairement. Et euh, en plus, si tu veux, d'un aspect RP, en fait, euh, moi, je trouve qu'un personnage avec des valeurs extrêmes, euh, ba, ba, basses ou hautes, eh bien, il a plus de personnalité, Tout simplement, ce n'est pas le personnage qui est moyen partout. on voilà, Typiquement, ce, ce magicien avec beaucoup d'intelligence et une force de pigeon aspatique, bah, c'est drôle, quoi. Euh, alors, bon, par contre, moi, je te, je te, je te dirais quand même d'éviter euh, les extrêmes trop bas euh, parce que ça peut, euh, bah, déjà, euh, d'un point de vue tactique, ça peut être vraiment dommageable. Hein. Euh, typiquement, tu as décidé de faire un barbare, tu l'as mis euh, tu l as mis 5 en intelligence. Il bah, y a plein de situations où, vraiment, il va se mettre dans les ennuis à cause de son score en intelligence. quoi. Et puis, euh, ça, va nuire, ça va nuire aussi à l'ambiance, en fait. Parce que si ton personnage est trop idiot, bah pareil, il va faire trop de bêtises au niveau RP, tu ne pourras pas lui faire dire grand chose de plus que un gabeux tapé. Pareil, si ton personnage est à 2 à 3 en charisme, il est tellement laid en fait qu'il est jeté de partout. Bon, ceci dit, euh, j'avais un copain, une copain de l'Hopé de, de, de Toulouse, il avait minimaxé comme ça, son personnage, euh, du coup, avait 6 en apparence, enfin, il était vraiment nul, quoi, et il est, donc, c'était une espèce de quasimodo, il était vraiment très laid, et en fait, euh, ça avait généré énormément d'intrigues, il a essayé de chercher l'amour malgré sa laideur et tout, et euh, ça avait été très fertile. Donc, bon, voilà, à toi de voir si tu, tu te sens capable d'exploiter de, des valeurs basses, quoi. Après, si tu veux, tu peux prendre aussi un personnage aléatoire ou un personnage prêt-tiré. Là, du coup, l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. Et puis, ça va te faire un challenge de roleplay, quoi. va peut-être te faire sortir de ta zone de confort, quoi. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Euh, voilà. Alors, un petit, mot, un petit mot sur les compétences. Souvent, pour typer son personnage, on peut avoir tendance à vouloir prendre, voire créer des compétences un peu exotiques. Euh, moi ma proposition c'est quand même de vérifier avec MJ euh, si ses compétences ont un intérêt dans le scénario ou si MJ est prêt à, à générer des scènes exprès quoi. Bon, tu t'es mis à 80% en botanique euh, bon généralement il y a des fortes chances que ça ne serve à rien dans le scénario et à voir si MJ est prêt euh, entre guillemets, à te faire des jets de botanique euh, dans certaines situations quoi. Euh, alors si c'est pas le cas et ben, tu oublies ses compétences euh, ou alors tu la prends purement pour le RP, voilà, tu t'es mis 80% en botanique, as... Euh, mais c'est vraiment pour le RP, tu sais que ça ne servira jamais à rien, quoi. après tu peux peut-être demander du coup un demi-tarif au MJ, quoi. ça va coûter comme un 40%, quoi, vu que ça ne va pas servir à grand chose, euh, ou alors cette compétence exotique, eh ben, tu peux le générer toi-même une utilité, en, fait, euh, euh, en faisant du hors-piste, il y a 80% en botanique, donc tu vas toujours aller visiter le jardin des plantes locales, euh, tu vas aller euh, t'aventurer dans les parcs et tout, euh, et puis tu peux euh, en fait demander des jets de cette compétence à la moindre opportunité, ah bah il faut que je séduise euh, le secrétaire, attends qu'est-ce qu'il a derrière lui, des plantes vertes Ah bah je vais faire un jet botanique pour le séduire, oh là là, savez-vous que vous avez un magnifique euh, yucca de type euh, filiforme Bon là, Dieu, hop, je fais du botanique, blabla, quoi. et puis hop, je l'emballe, euh, comme un, comme un perdreau de l'année après, si tu veux, euh, ben, ta création de personnage, euh, voilà, la création de background, que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je leur dis ici, euh, du coup, fais d'abord ta création technique avant de faire ta création de background, ce qui permet d'éviter les incohérences. Et puis en plus, si tu veux, ben, ça se trouve, si tu n'as pas trop d'idées pour ton background, sans doute en, en créant le personnage, en attribuant les compétences, les diverses valeurs, tout ça, euh, les moves, si on est sur un livret à l'Apocalypse World. Eh ben, ça va t'inspirer. Et puis, as, du coup, le, tu vas essayer de te poser des questions. Comment ça se fait que mon personnage, il a ce move, cette caractère, cette compétence et tout. Et puis, son historique va, va en découler assez, assez naturellement, en fait. Euh, pareil pour les équipements. Pourquoi il a cet équipement-là et tout Ah, ben, c'est parce qu'il a trouvé dans telle situation. Euh... Et euh, ma dernière proposition, enfin, ce n'est pas, pas ma dernière, d'ailleurs. C'est une proposition de petit filou en fait. C'est. Euh, t'as vraiment un concept de personnage qui est cool, mais t'as pas assez de points de création pour le faire. Bah, négocier avec le MJ. Voilà voilà mon idée de personnage. Regarde, elle est vraiment chaud patate. Est-ce que je peux avoir allez, 100 points de création en plus euh, pour pouvoir avoir une fiche technique qui soit cohérente avec mon super, ma super idée Bon, alors pour que ça passe, moi je pense qu'il faut que MJ du coup accorde des points supplémentaires à toute la ta table, bien évidemment. Mais par exemple, j'ai un. Tu vois un, un jeu comme Seven Six euh, première édition, bah honnêtement les personnages sont vraiment cool et vraiment conformes qu'on se fait au trop de KPDP que euh, ben bah, que si en fait on fait une création de personnages de stéroïdes anabolisant en doublant les points de, de création quoi parce que sinon en fait les personnages c'est juste des tanches tu vois un personnage de Seven Six tout juste créé il, il a pas vraiment la coolitude qu'on espère donc voilà n'hésite pas à réclamer des points en plus au nom de la coolitude euh... Alors, c'est un pont de sif, mais je vais le redire quand même aussi. Eh bien, euh, prends des défauts, des avantages pour ton personnage, ça va le typer. Donc, euh, si c'est proposé dans le livre de jeu, et c'est quand même souvent proposé, bah, précipite-toi dessus. Euh, je dirais, il faut au moins, euh, au moins un défaut, un avantage. Pas en prendre de trop non plus, parce que sinon le personnage devient caricatural, voire injouable. Hein. Euh, mais voilà, il faut, pour moi, il faut un avantage. Un défaut, c'est quand même bien, quoi. Euh, voire même, euh, je, je l'ai... Euh, ben, si le défaut que tu peux prendre, ça peut être un handicap, je trouve que c'est encore mieux tout eh ben, simplement pour donner la visibilité aux personnes handicapées dans les fictions. Quoi. Donc c'est intéressant d'incarner une personne handicapée. Euh, voilà, après, bon, euh, le défaut... généralement, les personnages handicapés en jeu de rôle restent jouables. Euh, bon, euh, des et souvent, c'est des copes de malus. Alors, bon, il euh, y a un article euh, qui, euh, qui se plaignait du fait que les, les personnages handicapés... Dans beaucoup de jeux de rôle, ça se, ça se caractérise uniquement par des malus, alors qu'il pourrait y avoir aussi des avantages liés à certains handicaps. Euh, bon, Typiquement, par exemple, une personne non voyante, certes, elle bah, risque d'avoir des malus, voire même des impossibilités sur des trucs liés à la vision. Mais par ailleurs, c'est une personne qui a les autres sens généralement plus développés. Je parle pas d'un truc euh, complètement fou à la Daredevil ou grosso modo Daredevil. Il y a, ses sens sont tellement développés que en fait c'est comme s'il n'était pas aveugles voire même de toute façon c'est carrément un super héros donc ça on les a jusque là mais bon euh, dans la vie de tous les jours bah, on sait bien que les personnes non voyantes leurs sens sont quand même euh, leurs autres sens sont souvent plus développés donc ça c'est intéressant euh, voilà, à explorer tout simplement quoi. quitte aussi peut-être euh, ce qui est proposé dans Marche Branche tu peux demander voilà je veux jouer un peut-être si c'est pas proposé tu peux dire bah écoute je veux jouer une personnage handicapé bon peut-être que ça me provoque des malus mais est-ce que je peux avoir un, un, un dispositif de compensation, que ce soit une personne aidante, un animal ou, euh, ou un objet, tu vois, qui compense euh, totalement ou partiellement mon handicap, mais qui me permet, voilà, de jouer une personne handicapée, quoi. Euh, bah Voilà, histoire que ce ne soit pas uniquement la foire au validisme dans les, dans les castings de perso. Et donc, euh, pour finir, euh, si c'est proposé dans les règles, sinon bah, faut que tu le bidouilles. Mais euh, prends toujours au moins euh, un lien social avec un PNJ ou un PJ, tu vois. De, de essaye d'en trouver un. Est un personnage qui forcément qui soit social, mais qui soit dans un écosystème social, tu vois. Euh, je pense que ça me paraît important pour amener du RP. Euh, et puis essaye de lui prendre au moins une compétence sociale, même si tu as décidé de jouer à un barbare taciturne ou à un voleur timide. Euh, une compétence sociale tout simplement pour avoir des occasions quand même de faire du RP quoi il y a pas mal de jeux où il y a plusieurs compétences sociales donc tu peux te contenter d'en prendre une qui est juste un point fort et, euh, et voilà quoi bah, c'est tout ce que j'avais à dire sinon bah, euh, vive le chat mignon euh... <rire> je, en fait je l'embête là il veut dormir tout ça moi je fais comme ça là, pour qu'on écoute si tu as aimé cette vidéo si tu as aimé ce petit chat tu envoies s'il te plaît tu mets des commentaires tu peux m'envoyer euh, des insultes bienveillantes, euh, juste pour faire tourner l'algorithme. Tu, tu mets des petits pouces, euh, tu mets la cloche, tu t'abonnes. Et moi, je te fais des bisous, monsieur, madame, personne non binaire. Ciao, ciao. Hasta la siguiente.